Good morning. Aleh Yiden, aujourd'hui, ody el lishmat moshe bin yakov Si vous souhaitez vous aussi une prochaine étude de Misha, 5 minutes éternelles et nous avons l'honneur aujourd'hui de débuter ma Megila. Megila be asar asar be lo pachot velo yoter. Kfarim la, chaque farim, magdimimim, le yom Megillah, comme son nom l'indique presque, c'est la Megillah, Megillah Tesser, la, la Maserhet qui va parler des lois de Purim. Et avec, euh, avec, pour première Mishnah, premier sujet en fait du premier Perek, essentiellement, ça va être de définir les jours où l'on doit fêter Purim. Il y a quelque chose d'original dans Purim, c'est que la, la Megillah le précise explicitement même. A, il y a deux pourrims Il y a pourrim pour les, pour, les, pour les gens normaux des villes, et le pourrim pour les autres ceux qui sont dans les villes fortifiées. D'accord De la Marloquette, est-ce que c'est les villes fortifiées depuis le, le temps de Yoshua bin Nun Ou les villes fortifiées qui datent de l'époque -e Roche Pour la on tient que c'est les villes fortifiées depuis la conquête d'Ebn Israël, depuis l'époque de Yoshua du coup, il y a Shushan, et il y a les autres villes fortifiées d'Israël, euh, en général, et même de tout le monde entier. En fait, si on sait qu'il y a une ville qui était fortifiée depuis, depuis l'époque de Yeshua Minun, avec certitude. alors dans ce cas-là, on fera pour him le 15 Adar, et tandis que le, le reste du monde fera le 14 Adar. même dans le doute, on fera le 14 Adar. Avec, malgré tout, une particularité, comme ce va voir tout de suite. D'abord, on commence à traduire, donc, Megillah, Megillah, Megillah Tesser. est El élu le 11, Bishnem Asar, le 12, Bishlosha Assar le 13, Be'arba Asar le 14, Bahamishah Assar, ou le 15. Donc le 15, Hadar. C'est-à-dire, ni plus ni moins. C'est-à-dire, selon la configuration, et toutes les prochaines Mishnah, elles vont parler, le, la prochaine Mishnah, on va expliquer, expliquer, expliquer plus dans les détails, mais pour le moment, je jette la généralité. Comme on a dit, pour une ça tombe soit le 14 Adar pour les villes classiques, et le 15 Hadar, pour, spécifiquement pour Shushan, Suse et les villes qui étaient fortifiées depuis l'époque du Joshua C'est 14 ou 15. Cependant, dans certaines configurations, pour certains villages, plutôt pour certains villages, alors ils ont la possibilité de lire la Megillah plus tôt. Et du coup, on va se retrouver avec une Megillah qui va être lue à partir du 11 Adar, 12 Adar, 13 Adar, en plus du 14 et du 15. D'accord Et comment ça se présente la situation Alors là, Michel nous explique. Les Krahim, les villes fortifiées, les grandes villes Amukafin Choma qui étaient entourées d'une muraille, Mimot Yoshua bin qui date depuis l'époque de Yoshua bin Nun, donc la va, comme ça on tient pour la Lacha, on va selon les villes qui étaient fortifiées depuis l'époque de Yoshua bin Nun. alors Corin, Baha Misha alors ces villes-là liront le 15. Tandis que Kfarim, les villages, et les grandes villes, les autres grandes villes même même les villes, quoi, les villes ou les villages, et eh bien tous, Corim, ils iront le 14, sauf que, et là, sauf, chaque farim, que le petit village, Makdimin, les Yom Aknissa, ils auront la possibilité d'avancer le Yom euh, aknisa au, au jour où ils vont entrer. C'est quoi de, de, de devancer au jour où ils vont entrer Alors, euh, c'est le jour en fait où ils viennent à la ville. On explique très succinctement. L'idée, c'est que... Euh, c'est que en fait, il y avait dans les petits villages, on va expliquer ensuite c'est quoi hein? il y aura dans la prochaine vidéo, on va expliquer c'est quoi, une, ville, une grande ville et c'est quoi un petit village, on va tout expliquer, mais il y a des petits villages où les gens ils étaient plutôt à Maharetz, ils n'avaient pas des grandes connaissances, même lire à la Torah et ou lire à la Megillah, ils n'avaient pas des gens qui étaient euh, aptes à le faire comme il faut, donc du coup, ils avaient cependant les petits villageois, alors c'est les compagnards qui amènent à manger dans les grandes villes, du coup eux, ils viennent fréquemment, le lundi et le jeudi au moins, ils viennent à la ville parce que pour résoudre des problèmes et différents d'argent, il y a les dinim ils sont le, ils sont toujours le lundi et le jeudi. Du coup, selon la règle, lorsque, lorsque Pourim va tomber un jour de la semaine, pas lundi ou jeudi, alors eux, on leur permettra d'avancer la lecture de la Megillah au lundi ou au jeudi qui précède. C'est-à-dire, Purim va tomber mercredi, on va leur dire, ben vous savez quoi Puisque le lundi, donc Purim, ça va tomber mercredi, Mercredi 14 Adar, mardi 13, lundi 11 Adar, euh, lundi 12 Adar. On va leur dit, vous savez quoi Puisque de toute façon vous venez à la ville depuis le 12 Adar, le lundi 12 Adar, faites un petit détour à la, à la synagogue, on va vous trouver quelqu'un qui va vous lire la Megillah, vous allez lire la Megillah là-bas, puisque de toute façon vous êtes déjà à la ville. D'accord C'est le principe, euh, donc du coup, selon la configuration, et la prochaine Mishnah va longuement nous détailler selon tous les cas de figure possibles. Si ça va tomber le dimanche, pour il va tomber le dimanche, donc dimanche 14, samedi 13, vendredi 12, jeudi 11, ils iront le 11 à Dar. Et ainsi de suite. Par contre, si, si pour va tomber le lundi ou le jeudi, alors on va leur dire ben, vous lisez à la date fixée. D'accord D'où c'est déduit maintenant qu'on a la possibilité d'avancer de de, la date de la lecture de la Megillah selon le cas pour les villes. Alors c'est que la Torah elle nous a dit, la, la Megillah plutôt, elle nous a dit. Euh, elle nous a dit, il y a un passeau qui nous dit bismanehem, je ne sais pas où ça racontait, les kamete ma purim, elle est bismanehem, d'accomplir ces jours de purim, bismanehem, dans leur temps. Et du coup, on fait, par juxtaposition, autant que mais, la Megillah en tant que classique, on peut la lire le 14 ou le 15 selon le cas, donc on a deux jours de possibilité. Sans compter que c'est évident qu'on peut, là, comme ça, la CDU, la gomara, c'est évident qu'on peut aussi l'avancer le 13 selon le cas, mais en tout cas, parce que le 13, c'est aussi le jour qui vient, qui rôle de purim, c'est le jour du jeûne d'Esther, donc c'est le jour où, où tout le monde... Donc c'est possible d'avancer le 13, et sur ça tu rajoutes deux jours, ça va faire depuis les deux jours d'avant, on se retrouve avec le 12 et le 11 Adar. D'accord Prochaine Mishnah, Bezrat HaShem, ce sera d'expliciter. maintenant, tous les cas de figure, comme ce qu'on nous dit, Bezrat HaShem. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, touv Selah.